Alors c'est vraiment les piliers hein, cette année qui ont décidé de ne pas être là. Et chaque année, il y a un peu plus de stars qui s'en vont Oui, alors qu'il y a encore 5 ou 6 ans, aucune vedette n'aurait pu imaginer rater ce rendez-vous. Un artiste d'ailleurs a fait le choix de nous expliquer en off. En fait, les choses ont été reprises par un clan où chacun décide entre eux. Et eux, du coup, ils sont plusieurs à se sentir exclus. Pour une des participantes qui d'ailleurs était présente cette année sur le spectacle, les choses ont beaucoup changé. Elle raconte « J'y suis allée, mais franchement, ce sont des petits arrangements aujourd'hui entre amis et personne n'a vraiment l'autorité nécessaire pour exposer et pour imposer ses choix ». À l'époque, avec Jean-Jacques Goldman, ce sont tous les gens qui avaient cartonné l'année précédente qui étaient sur la scène. Là, clairement, c'est fini. C'est juste une réunion entre amis. On sent bien qu'il manque un pilier, qu'il manque un leader. La position qu'avait Jean-Jacques Goldman justement dans cet événement. Aujourd'hui, les enfoirés, ça a bien changé.